Et ben voilà à tous les amis, c'est Enzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kirby et le monde oublié. Donc, euh. Eh oui! Euh, c'est le troisième épisode ou c'est le quatrième? C'est le quatrième! Voilà, c'est bon. Oui, Maison de Kirby. Merci, les gens. Putain. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais euh, oui, je vais chercher le pouvoir de. En tout cas, je vais chercher un pouvoir quoi. Salut mec, ça va Ah bien sûr, des nouveaux... Oh. trucs Ok, des nou nouveaux pouvoirs, c'est pour ça en fait... C'est pour ça que... Oh là là, laisse tomber. C'est pour ça qu'en fait, je prends les pouvoirs. Voilà, bon, je vais couper ça le temps que je prends le pouvoir. Donc voilà, donc là on va faire un boss Voilà, on va faire donc un boss Bah ouais, un boss et après on attaque le troisième Merde Ah <rire> ouais, je verrai Maxi tomate du coup Ah <rire> euh, bravo, parce qu'on va garder le feu Mais hein. j'ai pas pris ça pour rien quoi Ouais ouais ah c'est vrai trouvé trop Ah c'est fini le niveau est terminé C'est vrai regardez le niveau est terminé Ah un arbre C'est ça le boss Trop oh. Aïe Ah ça convient. Ah tu crames hein mmh, Ça fait pas du bien Raté Oh déjà perdu tout ça comme euh... Oh là oh, ça Voilà, peut-être faire ça, très bien. Donc voilà, on a vu que dans le dernier épisode, en fait, il fallait bien ramasser euh, les Waddle Dee. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ramasser les Waddle Dee dans les niveaux. Voilà. je sais pas, je sais pas si c'est... Okay. Bon, c'était assez rapide, en deux minutes on l'a fait le boss, même pas. C'est en deux minutes on l'a fait le boss, donc euh, ouais, c'est pas... Euh, voilà. C'est pas le meilleur. <rire> ah un plan. Explorateur. Ah donc c'est ça le, le, le niveau. D'accord. De... Oh, je... Ah oui, c'est vrai. Dans le premier épisode, en fait, on a eu un pouvoir qui s'appelle Explorateur. C'est vrai. De terminer en deux minutes max. Bon, bien sûr. Chaque boss, à, à chaque fois, ils vont te demander si tu changes de difficulté, en fait. Mais non, non, non, c'est pas pour moi, ça change de difficulté. Ah, je, vois, je vois une grande roue là-bas. C'est-à-dire que c'est peut-être un parc euh, le prochain. prochain monde. Ah oui, j'ai nouveau Rodolby Village. Oui, oui a l'anglaise, mon pote. Ah oui, parce qu'on a eu un plan. Ah, il peut nous donner des indices pour les plans. Ok! Mais, Carville n'oublie pas euh, qu'il faut sauter sur les toits Warp. Et ne faites pas des mauvais jeux de mots, s'il vous plaît. Attendez, il y a aucune encore. Oh, ouais, c'est ça, c'est un parc. Ah, plutôt un. Euh... Un cercle qu'un parc. C'est plutôt qu'un cercle. Ouais. C'est un cercle. Non. Non. J'ai pas envie d'aller au village. Pas trop, non. Et mmh. vous, vous avez on peut passer. Hein. Il, y a monde, hein. oh, il y a un pouce mon gars. Oh un canard faire quelque chose avec oh, non okay. Je pensais que je pouvais le cramer Je pensais que je pouvais le cramer Moi je voulais cramer un canard Ça va être pas bon, ça. Allez, mon pote. Oh. Ah ils sont cassés ouais, ils sont cassés ils me sont combien Ça être quoi le pouvoir spécial aujourd'hui euh. Le pouvoir obligé ça va être quoi tiens Tiens, oui, j'ai remarqué un truc. Vous n'êtes pas obligé de, de vous ruiner le bouton. Vous pouvez rester appuyé pour planer. Et ça, euh, je viens de découvrir en caméra. Donc, euh. Donc, ouais. Je... Je là. Il y a un bouton là. Bon. En fait, c'est mieux de planer. Ça va ah bah d'accord, un 2, dit parfait. Sérieux, moi j'ai eu ça. Hein. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Quand même. Je pense qu'il y en a qui sont, ils vont beaucoup plus rapidement que moi. Parfait. Hop là. <rire> yeah c'est parti! Oh putain, la rapidité quand je monte des escaliers, toi! Oh! Très bien! Je pense que cet épisode-là il va sortir. Euh, euh, je, je pense que cet épisode-là il va. Il va faire plus longtemps que d'habitude, mais bon. C'est pas si grave, ouais. Juste de curieux sur la chaîne. Alors. Ah. Ah, faut monter dessus. Ah putain! Non, parce qu'on s'en dans ce truc-là. Oh. oh, la petite musique de cœur. Oh wow! Non Je l'ai raté Je l'ai raté la capsule wow. Aïe. Ah. Ah, Je ne comprends pas où sont les objets ah. Yes Parfait On hein, peut essayer si on veut. Bon, quand t'as terminé le jeu peut-être que euh, oui, c'est bien de le faire. Ah, voilà, bien. Ok, donc là on est un petit peu plus loin dans le niveau, je pense. C'est pas logique. d'ailleurs je me demande euh, par rapport à la difficulté. Si vous mettez difficile... Enfin difficile... Vous avez compris quoi bah, Est-ce que les Weddellis sont moins faciles à trouver qu'en normal C'est ça que je me demande aussi. Mais bon, on va en rester comme ça. Hein? On est bien comme ça. Il ah, y a pouvoir Bah je sais pas. Parce que là, ça l'air a euh, à un pouvoir alternatif. Ah euh... oh, tiens. Ah d'accord. Ah. Garbi, alors bah, t'as mangé combien d'embankers dans la Ok. <rire> non, Garbi, il n'y a pas dans son ventre. <rire> Ah, il faut les arroser ça. Oh putain, attends, Et ça va nous donner des pièces. Ah, il faut en faire 8. Ok. Ah merde, il est mort, il à ma hauteur. Et... transformation est mort. Du coup, si je le retire dessus... Ah ouais parce que j'ai vu qu'il y avait un, un petit peu d'électricité Ah ouais, oui ça sert à rien d'être pas tourner du coup Non Hop là Eh c'est pour rien ça non Le pouvoir de l'eau dans le Kirby Bon ça existe hein. Ah les fleurs Ouais je sais pas je voyais les fleurs planer La nuit ah Non, mais c'est clair Yes Ah, c'est pour un plan Ah T'as pas de l'eau illimitée T'as de l'eau Ah, c'est pas un l'eau D'accord Donc, on a un plan Pour le marteau Non Pas le marteau J'ai pas le marteau En vrai, les améliorations, c'est pas de sympa hein. Il y a là-bas, là il faut nettoyer ça. C'est une fontaine. C'est une fontaine, mais elle est crade. Ah, elle est sale la fontaine. Merci. Du coup, quand on est plus gros, forcément notre Xbox a, a changé. Je pense qu'il faut nettoyer toute centrale. Voilà. Salut les gars, je suis un peu gros, ouais, je sais. <rire> il y a d'autres qui est tombé à côté. Ah, j'ai pas trouvé une merde. Ah, il fallait chercher le quinte. Non, c'est pour ça qu'il y avait un canard tout à l'heure. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y avait un canard tout à l'heure. Un fond sur le circuit. Ah, ça a l'air un truc de course. Là. Tu vois la miniature, il y a un, un truc là. Ça sent un truc de course, ça. Il y avait une voiture sur la photo. La miniature. Hum, pas de Allez, c'est parti, Kirby, let's go! Ouais, vous vu, il y avait une voiture de course. La voiture, elle été... Regardez la voiture, elle est là. Bon, la voiture, on l'a déjà vu Parce qu'elle été pas rouge, mais c'est la même chose. Oh C'est une course, je l'avais dit C'est un niveau de course Je pense que ça va être un niveau complet comme ça. Je, plus. je sais pas combien de temps je vais faire. Oh putain, on a Waddle Ou une capsule. Yes On a Waddle Dee. Parfait. Mais ben oui, c'est ce que j'ai vu. Hein? hein? On est obligé de les ramasser en fait les voies de 10 on quoi en plus. Ouais, bon, ça, on va essayer si tu veux, mais euh. Pour faire un meilleur temps, mais surtout pour faire. Pour faire quand, quand, quand ta partie elle, elle est finie. Quand t'as fini le jeu. Ouais. Ah, mais attends, il y avait une bon que vous avez pas vu. Ah ouais, ok. Alors là. Oh, bah le qu'elle est hop là! Waouh, waouh, waouh, au carré comme un! Ah, oh, ouais, Oh bâtard! avec Ah, c'est pas une porte! Ah. No. <laughs> En vrai j'aimerais bien faire un monde par, euh, par épisode, ça pourrait être cool. Mais je sais pas combien il y a... Il y a... Ah oui Oui ça c'est en temps limité donc ouais, ça serait mieux de tirer ah, un clou. Oh non mais genre... Parfait. Ouais vous avez vu euh, dans le dernier épisode. Ouais, ça, ça. Tain, il y en a un MG. C'est sûr. Ah, il vient de dire une musique de Sonic. Ah si on enchaîne comme ça. D'accord, en fait on, on enchaîne comme ça. Il est déjà mort. <rire> on change ou pas de... Ouais, vas ouais, Voilà. Oh yes Un truc pour hippie Ah y'a un bug d'image Ah non J'entends hein. Toujours une capsule là. Yo. Ouais c'est le euh, niveau de course. C'est cool. C'est dur qu'on 50 secondes Ok, on va voir le 1 ou le 10, ans. on va essayer sur le bouton B. Il a peut-être sauté là, j'aurai gagné des secondes. Ah merde je pense que je veux monter dessus Ah c'est cool Ah! Merde. Damn it. Bon, j'ai une capsule au moins. Bon, je pense que les autres peuvent rien compenser. Bon. Ok, bon, bon on a une capsule au moins. Allez, 10-20 minutes, mais. J'ai envie de faire un monte par chacun. Okay. Hum. coffre de de feu hum. ok coffre on a évoqué coffre trésor carpe de feu pas mal prochain niveau Non, en fait on va faire des niveaux jusqu'au boss et les boss à chaque fois on va faire le niveau sur un... Je euh, l'épisode suivant. Ouais. Voilà. ce que je veux dire Mais étoiles je vais le faire dans. Euh. Tout ça en cadre après avoir terminé le jeu. On sait qu'on pouvait la taper en fait. Ah, il ah, m'a mis... Ah merci. Ok, il y avait un... C'est dans... Ah oui, c'est des photos, il peut voler, je suis tout. Putain, je, Pourtant, je pense qu'aujourd'hui on pourrait accéder le, le boss. Hop, lumière. Le... rester comme ça, sinon vous mourrez. Vous tombez quoi, vous savez où vous allez. Hop, mais la lumière. La bouffe, même si je suis rempli au niveau point de vie, je la prends pas. Ouais. ça plus haut. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Waouh, waouh, waouh. Il a mangé trop béni. Ouais, je parlais pas. Ouais, pendant cette zone-là, je parlais pas. J'étais conscient de lui. ça, bon, toi. Aïe, C'est pas mal, les gens optique dans ce niveau. Eh ouais, ben, mon gars, je t'ai eu! Putain, c'est combien de capsules dans ce niveau là? On a un truc derrière la clé. On peut bouger, je vais faire tomber ça. Acheté. Non attends, on va regarder. C'est une personne qui bouge. c'était dernier qu'on a sauvé moi bon, c'est droit à aller pour le boss normalement tac hop là et oui je parlais pas parce que concentré ah vous comprenez on va être concentré dans ce genre de jeu mais hein. je bon j'en ai sauvé oh il a beaucoup de carré à cache bon ah non je crois que j'en avais 3 ou 4 moi j'en avais 2 en fait compter mais là normalement on a le bosse hein. dernier niveau 5 bon. ah ces étoiles là on va euh... dans, ah, dans mon coin hein, parce que vous avez vu à quoi ça ressemblait hein <rire> On pas... pour mais... ah, euh, démarrer, faut... tu pour ah, Ok non. Enfin, on bah, va bah, pas là On le pas Non Elle est là Wouah Ah, il le pauvre. Mais non quest s'est suicidé ah. Mouf On est en tomber, je suis ah. <rire> Les raccourcis. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait faire. Ah non quand il n'a pas été ça ah oui tornade on se les aura assez, hein, même si je ramasse pas lui. Hein. Ok, donc là on est. Je pense que ce monde-là est sympa. Le cercle ah, Le cirque. Autour, je suis aussi vite que toi, donc même plus vite. Est-ce que je peux détruire ces trucs là Oh, ouais Ah, ça va peut-être me servir. Oh, oh. Pas sur le côté, attends. Ah, ouais, j'en étais sûr. Il y a une copine. Je crois qu'il y en a deux par niveau en fait. Pas trop. on m'en doute, il fallait faire ça, regardez. Hop Non, touche-toi. T'as je T'as joué quoi Je suis assez gros. Pour le toucher sans sauter. Non, oui. Mais... Non! Non, bon. Pas grave. C'est bien aussi. Voilà un autre Waddleji G. Ah et 30 minutes aujourd'hui, je l'avais dit, ça a été un petit peu plus long. Oh, bravo Jackie. Ah oh, bravo Jenny. Salut. Voilà, tu ah, à rien. Pas très gentil. Petit euh, monstre de glace. Oh et le prochain... Alors le prochain pilote... Euh... Ah oh non, quoi. Ah, la tortue. Ok, non mais je suis en train de peur. moi j'ai des trucs à faire. Hein. Quoi Ah, j'ai eu peur. Non, je assez ou alors on peut faire le boss maintenant. Ouais, allez, on, va, on est fou aujourd'hui. On va faire un long épisode. Allez. On fait chaque monde par épisode. Ouais. Comme ça, hop, on, on perd moins de temps dans le prochain épisode. Je crois que j'ai un truc pour le feu. Je crois qu'on va le murer sur. mais on a en plus simplement sauter par-dessus ouais, moi je veux bien ça même si lui mais tu non non oh putain je te déteste oh, tant pis je prends l'IP du coup Ok c'est parti vas-y Kirby on va affronter le boss le final boss non je rigole. le je pense c'est Waddle Doo Ah, vous êtes moche. Ah, Ah ah, ah, ah, faut pas l'embêter à l'école. Je ne veux même pas être à l'école que je ne suis comme ça. Oh mon dieu. On a un dieu l'embêter à l'école, c'est pas possible. Ah, c'est le traumatisme des chewing-gum. <rire> On s'est dit, oh putain, je suis vivant. Ah, C'est pas bon, je suis vivant. Ah, vous avez compris pourquoi je parle d'un. J'ai compris, pour... compris pourquoi je dis un chewing gum Kirby. Parce qu'il ressemble à un chewing gum en fait. C'est pour ça que j'ai dit euh, traumatis avec euh, du chewing gum. <rire> bon, sûr. Ah, mon super! Je t'attaque. Tu l'as mérite. <rire> Ou voilà, alors on t'a largué, enfin, je sais pas. C'est pas le fait de t'énerver euh, sur moi, moi je t'ai rien fait. Hein. Ah non, mais là je dis tous les mecs qui sont comme ça, tu vois. C'est vraiment euh, à peur -de -gomme. Il faut des chewing-gums. -de on peut des chewing-gums vivants. Enfin. <rire> Ou alors son mec il l'a plaqué j'en sais rien Mais c'est pas la peine si c'est énormé contre les autres. Il a raté avec les plats comme ça Et puis les nerfs contre les autres garçons Il n'a rien fait Ouais il n'a pas eu tué le premier coup de la fin ah, Il doit voir ce qu'il tue On a travaillé pour un cirque Il y a des cirques qui vont nous Oh mais ta gueule ah, je comprends pourquoi il t'a largué là, alors on sur là. Wow Il me balance des couteaux. What Ah oh, non Les greffes couteau, c'est pas un de... Oh là là, Karvi... Non, il peut pas mourir un œuf. Mais ouais, il fallait pas me frapper avec mon couteau. Oh non, alors, on met ça. Moi je t'ai touché. What? On chance sur deux. T'inquiète. T'inquiète, je vais encore. Ah, je vais peut-être mourir là. Hein? Ah, oh, Romain, euh, c'est ta tête de couteau. Ah, elle est consciente que ça ne touchera jamais bon ouais, un petit peu plus long aujourd'hui l'épisode il, le... il reste plus beaucoup de bien un seul ou deux titres ah non non il y en a trop. <rire> ah on va prendre crayon de enfin, faudrait que je me soigne Ah, ça sera ça la mmh. miniature, le... et ouais, deux boss. Donc, dans... Dans hein, ah, on va faire un boss à chaque fois, on va faire une oui. par les vidéos au final. Et eh bah ben écoutez, on va voir ce qui se passe dans le village. Donc si c'est juste pour les plans, on, on s'arrête là. Alors, seulement Le village, c'est ah, un truc de cuisine, d'accord. Ok. Oh wow Merde yeah. oh. Ah 30 minutes et un colisier Merde on a eu wow. des Oh salut Meta Knight Ah <rire> wow, Meta Knight Ah j'ai bien fait mais pas couper pour maintenant Le marteau, l'épée. Et euh, le feu, je crois. Ah non. Bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour le prochain, euh, prochain épisode. Ciao les amis.